La, le, les changements climatiques ont des effets aussi sur les événements extrêmes, par exemple les sécheresses. Et ceci est, est naturellement euh, une, un impact qui aura euh, des effets sur euh, l'économie, sur la vie des populations. Et on a à juste titre, depuis plus d'une dizaine d'années, considéré qu'une augmentation, qu augmentation des sécheresses dans le monde euh, provoquerait euh, des... Euh, des déplacements de population importants. Et en particulier, on a beaucoup évoqué le cas de l'Afrique et des sécheresses au Sahel, sur lequel je voudrais revenir. D'autre part, on, on, a, on sait que le niveau de la mer monte à cause de, du réchauffement des océans qui augmente de volume, mais aussi à cause de la fonte des glaciers, la fonte du Groenland et de l'Antarctique. Cette augmentation du niveau de la mer va faire en sorte que euh, eh bien, les populations qui habitent euh, sur les zones côtières et qui sont de plus en plus importantes, eh bien, euh, devront euh, se déplacer. Donc ceci a un impact très important qu'on euh, doit considérer. Il y a aussi le problème des îles basses. Est-ce que cette augmentation du niveau de la mer va faire que ces îles basses vont disparaître Tout ceci a un impact qui inquiète et qui et qui tend à, pense, à faire penser que les, les déplacements des populations vont augmenter. Enfin, n'oublions pas les événements extrêmes, dont je ne parle pas ici parce que c'est complexe, qu'il y a des tas d'événements de, extrêmes différents. On peut parler des, des vagues de chaleur autant que des cyclones, autant que des sécheresses, autant que des inondations. Et tout ceci peut bien sûr entraîner des déplacements de population. Mais je crois que sur ce thème, il faut être un petit peu prudent par rapport à ce que l'on dit aisément euh, dans le public et dans les médias. Alors que le climat va être une préoccupation essentielle dans notre siècle, je n'en doute pas. Et je pense que euh, tous les domaines dans lesquels on peut agir, euh, doivent être considérés. Et on parlait tout à l'heure de l'agriculture. Je crois qu'il y a des mouvements d'adaptation de l'agriculture pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour atténuer euh, les émissions de protocycles d'azote et de, et de méthane qui sont en cours, même si elles sont très faibles, il faut les augmenter, il faut les amplifier, il faut les accompagner. Ceci étant, euh, ce, ce problème de réfugiés, je voudrais revenir sur cette notion de réfugiés climatiques pour la raison suivante. On a parlé donc de l'augmentation du niveau de la mer et à juste titre, ça euh, inquiète puisque ça va envahir des terres, des parties de terre émergées. Mais on parle souvent du, de l'augmentation du niveau global de la mer qui est de 3 mm par an. Donc en année 2030, ça fera une cinquantaine de centimètres en tout par rapport à l'époque pré-industrielle. Mais il faut savoir que cette augmentation n'est pas uniforme qu'il y a des zones où on augmente beaucoup plus, par exemple cette zone autour de l'équateur dans le Pacifique euh, Ouest, qui est la zone qu'on appelle du warm pool, et qu'il y a des zones où cette augmentation est beaucoup plus faible, voire même c'est une diminution du niveau de la mer. Par exemple, le, pour l'instant, le, les observations montrent que toutes les côtes, euh, les côtes ouest de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, ne sont, pas, euh, ne, ne sont pas impactés par cette augmentation du niveau de la mer. Donc, soyons prudents. Enfin, je vais revenir sur les sécheresses qui sont quand même une préoccupation très importante de notre société, parce qu'elles existent partout. Je pense que le problème d'eau est un problème majeur dans nos sociétés et surtout dans le futur. Mais ce problème d'eau sera un problème majeur pour plusieurs raisons. L'augmentation de la démographie le problème de la production agricole qui doit, devrait augmenter parce que euh, des tas de populations ont encore faim même si elles ne meurent pas de faim. Et donc il y a ce manque d'eau que l'on voit dans le futur, dans, dans l'avenir, qui nous préoccupe beaucoup. Mais je voudrais dire au aussi qu'aujourd'hui il y a 5 milliards de personnes dans le monde qui euh, n'ont pas suffisamment d'eau. Et que donc c'est un problème qui existe déjà à l'heure actuelle avec ou sans changement climatique. Donc vous voyez que c'est un problème complexe et qu'il euh, ne faudrait pas, à cause des euh, migrations économiques et surtout celles des guerres que, dont on, on voit les conséquences euh, ces temps-ci en Europe, euh, mettre tout dans, euh, sur le dos, je dirais, du changement climatique. C'est plus complexe que cela.